Bonjour bonjour et pendant que les paillots là sont en train de dire des trucs pas intéressants Vraiment vous êtes des merdes Oh ta gueule toi Oh Yanis Pour l'amour de dieu pitié Copenhague jour 2 les amis On a encore des choses à faire Mais je suis dans une merde noire Je suis censé sortir une vidéo ce soir Et j'ai toujours rien de prévu J'ai pas d'idée Enfin si j'ai des idées mais elles sont toutes nulles Ils m'ont sorti des bonnes idées Mais dans la pratique c'est difficile Franchement je sais pas comment on va faire Ah t'en eu deux toi Ouais T'en eu une Ou juste tu gueules pendant 10 secondes et t'en as eu une autre, si tu mets juste un lien vers une vidéo, on est tous à la salle de sport. Je te pas plus. <rire> c'est vrai que j'ai eu des idées pas terribles non plus. Donc la vidéo, là, quand vous me regardez, elle est déjà sortie. Mais sachez que c'est la vidéo de la honte et on va essayer de la trouver à la zone. Bref, on va à Copenhague Centre aujourd'hui. Château de Rosenborg, Parc Trivoli machin, le centre-ville. Et aussi un passage à l'Event CS, parce qu'il y a un Event CS GO. Et il y a des mecs de chez Vitality qui m'ont gentiment réservé des places. Il y a plein de monde, pas de masque, la folie. Dans le centre de Copenhague, il y a un parc d'attractions très stylé qui s'appelle Tivoli. On ira peut-être à l'intérieur, mais regardez l'entrée. Franchement, tu regardes l'intérieur, ça, ça a l'air flot, il y a full déco et tout. Incroyable. Et juste à côté, c'est là où on va. Il y a un centre-ville centre qui ressemble beaucoup plus à une sorte de centre-ville européen, avec... Euh, des rues, des boutiques classiques, machin, mais qui relient du coup toute la ville quoi. Avec notamment l'hôtel de ville, le château de Rosenborg, ça c'est le château que j'ai envie qu'on aille voir. Et après derrière le quartier de Norbro, on m'a dit qu'il était sympa aussi. Un jour de visite sous ce beau temps, profiter du temps danois. Il y a un gars sur Twitter, il a mis une théorie dans mes mentions, j'étais mort derrière. Il a mis les pays nordiques, ils font tout pour te rendre la vie agréable, pour que tu restes avec eux dans le froid. Alors que les pays du sud, il fait chaud et ils font tout pour que tu partes. <rire> C'est une théorie qui se creuse ça, se creuse T'en penses quoi de cette théorie ah, C'est la merde De la merde Ouais, oh, j'ai pas entendu mais... Ouais, écoutez, devant tant d'aplomb <rire> Et on commence gentiment cette visite Et vous l'entendez par le magnifique Et je le trouve vraiment très beau Tu T'as dit quoi, garçon par le dégueulasse <rire> Hôtel de ville de Copenhague, qui symbolise le début du centre-ville, que voici. Bon, vu que hein, j'aime bien rajouter également un peu d'histoire, il a été fond, euh, construit en 1892 par l'architecte la Martin Mirop. Je pense pas qu'il l'ait construit directement lui, hein, je pense pas qu'il ait mis les mains dans le cambouis. Hein, il a dû y avoir beaucoup de gens qui, qui s'y sont attelés, mais entre ça, le sapin, un centre commercial là, et les rues commerçantes là-bas, là, là t'es vraiment dans le centre-ville et c'est là où tu retrouves un peu une vibe que tu peux retrouver dans d'autres villes européennes, tu vois ça ressemble aussi par exemple à la centre-ville style Copenhague la centre-ville style Copenhague c'est centre un centre-ville d'un style tu peux trouver à Prague, tu peux trouver à Vienne, tu peux trouver dans plein d'autres villes, tu vois ouais c'est vrai qu'en en Europe on a un certain style et une proximité mais il est massif hein, en haut il y a des statues et surtout il y a un truc que moi j'aime bien, il y a des parures d'or et tout donc ça, ça envoie genre t'es es devant le, le, le truc, tu... Là, tu prends quoi et juste à côté il y a toujours Tivoli hey, on parle souvent de gastronomie française mais quand tu regardes les restos dehors et tout c'est les sushis et les pizzas genre c'est la gastronomie enfin asiatique la ou italienne enfin, qui c'est le plus exporté en vrai c'est plus dur à faire tu vois Pour mais tu restos, vois pas on a pas de trucs chipot c'est tout nous notre, euh, notre euh, plus beau panneau c'est des vrais restos ouais, parce que c'est vrai que tu vois pas un mec euh, allez je te fais un bœuf bourguignon en 10 minutes quoi euh... après hier on a mangé dans un resto où, euh... Food, euh... Après il avait danoise hier c'était vrai on, on, on, on, ouais. on est comme venu à Copenhague pour goûter les moules enfin. Après vous avez bon, pris les Moul frites ouais, c'est stylé c'est de, de, de, de la merde en plus on avait pris des petits sandwichs ouverts danois En fait pour une vidéo j'ai regardé les spécialités danoises Et c'est littéralement des sandwichs ouverts sinon ils ont pas grand chose de spécialité Des tartines ouais C'est vrai que la cuisine française on a grosse réputation et je la kiffe C'est vrai que t'en vois moins de restos du coup Sans doute parce que c'est moins ouvert, enfin ça c'est moins fast food tu vois C'est la cuisine de standing en fait donc c'est des restos vraiment Ah c'est la cuisine là, de ça standing ouais, ça c'est un mec qui a fait de l'international, euh... Ah ouais. Si si ah, ouais. <rire> Vous étiez dans la même promotion, non Ouais, exactement. Avec Kevin, moi, je viré tous les deux. <rire> Comme quoi, tu peux aussi trouver des trésors à tous les coins de rue. On sort à droite, il y a un petit marché de Noël. C'est mignon. À gauche, c'est un peu moins l'ambiance, quoi. C'est sympa. Euh, plutôt pas mal. Très bizarre, l'ambiance, là, quand même. Hein. Très accueillant, Copenhague. Je vais venir y vivre. <rire> Endroit app de la ville. Tu vas sur Insta, tu tapes ce passage, Jork Passage. Je te parie qu'il y a des choses à voir. Je <rire> suis C'est que la petite <rire> ambiance tamisée et tout. Euh... Tu l'as ton sujet de vidéo Ça me donne envie. Ça me donne en fait, envie de vous faire des ça, ça me donne envie de vous faire des bisous. Là, bien, des... Des bizarres. Je suis là, je. Après, vous leur ensemble, en fait, si vous voulez. Moi, je pose des facts, hein, vous en faites ce que vous voulez, les mecs. Quelle fierté. La ZAC Cup en direct pendant qu'on est à Copenhague. On fait travailler des frérots pendant qu'il y en a juste ici qui pensent qu'à niquer mon plan. Petit bâtard. Super là hashtag 2. Les VOD déjà disponibles, ils se foutent de ma gueule! Hein. Carrément. Ce personnage ici, qui est relativement frais, ouais. c'est honteux! Et avec les meufs, c'était comment? C'est un bon ah ouais, bon. c'était pas, pas fou! Ah ouais, je suis à la <rire> bonne à un moment! Ouais, mais fait Et t'as fait, bon, ouais. fait ça pour quoi? Euh, tu t'es dit, euh, c'est R7 mèche blonde? Non, mèche pas du tout, j'ai juste voir la tête que j'avais en blonde! Et du coup, Verdi? Je suis mûr, on Il y a des personnes, elles sont dans des formes imbattables. CR7 mèche blonde. Les serveurs qui mettent 1h50 à venir te <rire> servir un plat. Et qui râlent pour, râle pour payer, comme on vient d'avoir. Et dernier truc, Zach, quand il a le combo veste fermée plus bonnet plus pays nordique, là, tu sais que ton vlog, il sera incroyable. Je pense que c'est mon prime. Tu vois, quand vous me voyez dans un pays comme ça, où il fait bien froid, avec des gants, etc., des sapins de Noël et des couleurs de partout, tu sais que t'es au milieu d'une bonne vidéo. Bon, il nous reste le château de Rosenborg, etc. Il fait bientôt, bientôt nuit. Il est 15h30, hein. Le disent. Malheureusement, vu qu'ils ont mis quand même un petit peu de temps à nous servir, <rire> je pourrais pas faire tout ce que je veux parce qu'il faut que j'aille au major. Non, c'est pas un major, mais bon, faut que j'aille au tournoi de CSGO là Il faut que j'aille soutenir Vitality contre Navi donc il nous reste un petit peu de temps et faut aller faire vite là. Ouais, et au château de Rosenborg. Oui. Tu veux que j'achète ça à May? Tu penses que, ouais. que je ça? Non, celui-là à gauche là. À non. gauche? Ouais. Ça là? Ouais, ça. ça c'est parfait. Franchement, je pense que j'achète ça. Je pense j'achète ça à May. Elle me laisse pas passer le pas de la porte. Hein. Elle a raison raison en bien raison le t'aime. <rire> ah, <à> je trouve que c'est son Non, mais en vrai, en vrai, ajoutez de la couleur à vos garde-robes les gars. Non, mais en vrai après les gars ouais, mais mais pour les me peur, me mais... ça peut dire mettre un poids ouais, ouais. ouais, ça se ça, unit ça, ça, ça, ça, ça gros merci <rire> à un truc là <rire> non, attends tu peux tu peux non mais vas-y parce que tu nous expliquais quelque chose non je disais que en fait c'était la vraie forme là les boules Ouais. ça c'est le bangala en fait il <rire> y, y a vraiment cette ce, ce... ça c'est un air et tout donc en fait, tu, tu dis que c'est bien ce reproduit c'est bien reproduit du coup les amis petit point culture on arrive au château de Rosenborg c'est un château qui date de la Renaissance et qui a été fait par des nerfs. Et surtout, et là Mathéo va vous mettre des images, c'est un château vous savez c'est quoi sa particularité yeah. Dedans il y a les joyaux de la couronne danoise oh. Donc une immense couronne, des bijoux, des trucs euh, de folie Et c'est donc euh, un des plus beaux châteaux dans un grand parc euh, en plein milieu de Copenhague Dommage que ça ferme à 16h Dommage, dommage qu'à 16h il, il, il ferme à 16h quoi C'est <rire> vrai, mais attendez je vais vous le montrer Nice. Ouais c'est moi C'est des canards ou pas ça <rire> Ouais vous vous le château vous en battez les couilles C'est des canards <rire> ou des oies Attends mais vous vous vous avez un château millénaire un débat, devant vous Vous en battez les couilles Par contre c'est des oies ou des canards ça il a pas Ça ça vous chauffe ça hein. En commentaire vous me dites D'ailleurs vis-à-vis de ce château vu que c'est la deuxième fois que je viens J'ai déjà pris une photo insta juste devant Et cette photo insta elle a une particularité C'est quoi la particularité qui vous saute aux yeux de cette photo Il y a de la neige il y a des cheveux Voilà <rire> Quand je suis venu il y a deux ans, j'avais des vœufs Voilà Non mais j'en ai encore quand je les laisse pousser C'est juste que... Ça fait rien Disons qu'il y a une triste réalité qui est passée entre temps Le château de Rosenborg Ici, dans le parc ah, Mais regardez-les, les... Vous êtes vraiment... Mais regardez ces débiles Mais pourquoi je ramène mes potes ici, vous êtes trop cons, sérieux Méritez pas de culture là, mais t'es pas c'est crétin Il a 30 ans Mais, mais laissez-la tranquille, wesh mais vous êtes des abrutis Oh les français qui foutent n'importe quoi en voyage là <rire> Oh par contre je regarde l'heure, il y a Haiti qui joue dans 25 minutes Petit brunch danois de ce dimanche matin. Le petit déj qui fait kiffer ta femme. L'avantage de Copenhague, c'est qu'au jeu des monuments historiques en plein centre-ville, il euh, y a beaucoup de villes euh, qui passent derrière quand même. Hein. Christian Borg, Slot, c'est un château du 12e siècle, avec euh, des statues, des salles de réunion, des bails. Le château du 12e siècle, il y a sûrement eu une bonne demi-douzaine d'hommes morts dedans, sûrement aussi. Peut-être un peu plus encore. <rire> Copenhague jour 3, dernier jour, on est chargé. Voici la sacoche que les Parisiens qui m'ont volé ont cru, euh, c'était un PC portable, les connards, aujourd'hui. Il nous reste le restaurant, le retour, et surtout un nouveau jour à la Blast pour retourner voir Vitality face à une équipe danoise, autant dire qu'on sera à l'extérieur, on va aller voir ça. C'est toujours 3 les amis, ça se passe mieux pour Vitality cette fois, hein. ah. Il y a égalité, hein. C'est en train de gagner. <rire> Bienvenue dans la salle de presse. C'est bien foutu quand t'es journaliste e-sport, hein Y a de la place, t'as une connexion, on est tous là avec nos PC, des petits écrans pour suivre. Non, franchement, c'est bien branlé, c'est bien branlé. Faut quand même temps de regarder le match, je me permets de voir les images de ce vlog, et je me rends compte que... Il y a des trucs intéressants, hein. franchement, dédicace à Blast, vous faites vraiment du sale et c'est très très agréable de venir voir des événements ici. Ça fait deux fois que je vais dans une ville et que comme par hasard, quand je suis dans cette ville, il y a un major ou un truc comme ça. Je suis à Berlin en août, il y avait le Starladder en même temps. Je viens à Copenhague en 2021 et il y a la Blast en même temps. Et la Blast, qualité mon pote. Ici vient de perdre la première carte alors qu'il gagnait 12-8, 16-12. Et l'ambiance est monstrueuse mon frère, franchement, il joue à l'extérieur quoi. <rire> C'est dur. Bon, bah en parallèle 1-0 pour Lyon hein. Même au Danemark cette équipe me suit hein. J'espère que ça finisse bien bah D'ailleurs en de fin, c'est la fin de ce vlog les amis J'espère que ça vous a fait plaisir J'ai vraiment bien kiffé Comme d'hab si c'est le cas vous n'étiez pas Les commentaires tout ça machin c'est fait pour ça Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine les amis Ciao ciao et merci Blast